Dernier point, euh, module intégré, c'est une messagerie instantanée, puisqu'à partir de la version 3 de BlueMind, on a intégré la messagerie instantanée. Alors, ça, c'est toujours un peu compliqué de montrer en démo seul, mais en tout cas, voilà, quand je clique sur la messagerie instantanée, il y a une fenêtre qui apparaît ici. Moi, j'ai mon statut disponible que je pourrais normalement changer. Je pourrais initier une conversation avec quelqu'un, donc les conversations restent en mémoire. Donc, même si c'est déconnecté, vous voyez, les dates, n'est pas tout à fait ça. Je peux continuer à parler et je peux organiser une conversation avec une personne seule ou, encore une fois, avec un groupe. Et du coup, je vais dire, je discute avec voilà, tous les groupes de votre système. ici un salon de conférence avec euh, tous ces membres-là. Voilà. On a des fonctionnalités type entreprise euh, sur ce chat, puisqu'on vise pas mal l'entreprise. Et quand vous avez un groupe chat, c'est souvent très utilisé aujourd'hui pour faire des réunions. Nous, typiquement en BlueMind, on développe par méthodes agiles. Tous les jours, on a ce qu'on appelle un daily scrum. Euh, donc, un point, une réunion courte, quotidienne. C'est 10 minutes à chacun, mais ce qu'il a fait et ce qu'il va faire, euh, jour par jour. Donc, c'est trois lignes de ce que j'ai fait. J'ai résolu ce bug, j'ai fait ci, je travaille là-dessus. Et est-ce que je suis bloqué ou non Tout le monde fait ça. Ça prend 10 minutes à tout casser. Du coup, à la fin, vous avez toute une conversation. Et qu'est-ce qu'on fait On a un petit bouton ici. Hop. Vous, euh, vous envoyez cet historique et ça vous envoie un historique propre, par mail, et donc votre compte rendu sort automatiquement sans avoir besoin de faire un copier-coller de la mise en forme ou autre. Voilà. Donc on a pas mal de fonctionnalités euh, pensées à euh, de ce type-là. Voilà pour le chat. Donc,